Pour préparer ses équipes à l'arrivée massive de l'intelligence artificielle dans ses métiers, BNP Paribas Securities Services a déployé un cook destiné à 10 000 collaborateurs dans 28 pays. Ce format court et attractif, disponible en français et en anglais, débute par un quiz d'auto-positionnement. Il permet à chaque apprenant de définir son profil et de se rapprocher d'autres apprenants au profil complémentaire pour constituer une équipe. Chaque équipe relève un challenge et réalise un prototype d'utilisation de l'intelligence artificielle dans un processus métier. Par ailleurs, les apprenants ont un accès libre à tous les contenus, vidéos, infographies et autres ressources digitales. des webinars et des défis individuels rythment également le parcours. Le cook se termine par une évaluation et un feedback par les pairs, aboutissant à la remise d'une attestation de réussite. Devant le succès rencontré par ce dispositif, l'entreprise réfléchit à l'opportunité de l'ouvrir à ses clients lors d'une future session.